On arrive à la Royal Arena. On a réussi à avoir des, passes, euh, des places pardon. Et il y a Vitaïti qui joue contre Navi sur CS. Ils ont encore leur ancien roster mais ils affrontent littéralement la meilleure équipe du monde. Ça c'est incroyable. Il y a des gens qui me regardent quand je me filme, ça me fume. Et c'est putain de moderne et tout, c'est énervé, mais je crois que la Royal Arena est juste derrière. On est VIP ou pas <rire> L'arène de l'esport Par le beau jeu des Contacts, on va avoir des accès sympathiques. <rire> Je vais pouvoir filmer quelques trucs cool à l'intérieur. Peut-être même l'entrée des joueurs qui descend, qui, qui, qui remonte, c'est ça Oh, le flow. Blast. Copenhague. <rire> Je dis juste des mots-clés, là. <rire> ça commence bientôt. Hein. Ça y est, on y est, les amis. La scène est ici. Juste là, il y a la scène de la presse pour s'asseoir. Puis le public. Et derrière là-bas, il faut les interviews. Et je crois qu'on est les seuls Français. Hein. C'est impressionnant, de fou malade. Et ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un événement aussi big comme ça. Et alors, Théma Attendez. C'est monstrueux. Et je crois qu'il y a les joueurs qui vont bientôt rentrer. Et ils ont une entrée spéciale. Vas-y, on va aller derrière. Hop. allez. On va derrière les gars. Un petit peu de.. de regard indiscret. Mais c'est de la grosse production. En fait c'est un event CS, et il y en a beaucoup qui disaient euh, ouais l'event CS cette année il est vraiment trop stylé, la production est énorme. En ce tout cas celui-ci, le blast. Blas qui est un tournoi, un organisateur de tournoi CS et qui n'a pas encore de majeur En fait je vois beaucoup de monde qui dit ouais Blast devrait avoir un majeur parce que ce qu'ils font c'est vraiment de la frappe Bah là de ce que je vois c'est putain d'impressionnant Regardez l'envers du décor et En fait les joueurs vont monter dans 5 boosts comme ça Tac pour arriver sur scène directement Regardez le mur d'écran Oh là là là. là. Et la production juste là Production, montée des joueurs Écran. Ce que vous voyez là, ça vaut des centaines de milliers d'euros. Mais ici, c'est une aréna qui a déjà vu des trucs de fou. Des gros concerts, des gros bails et tout. Et vous entendez le public derrière Exceptionnel, mon gars. Et forcément, euh, ce genre d'endroit a une euh, capacité, on va dire, pour accueillir du stuff qui est, euh, on va dire, sans commune mesure. Hein. Oh là là là là. Et là, il y a des box. Et des box, il y a tout. Ah bah, Les joueurs Vitality sont juste là, par exemple. Juste avant leur match. Bon, je vais pas trop déranger, euh, parce qu'ils sont je pense, sont concentrés, etc, mais euh, ils sont juste là, voilà. Et ils vont monter à côté, ici, voilà. C'est... Franchement, c'est monstrueux, c'est impressionnant. Hello. On va, pas les... On va pas les déranger, quand même. Mais là, regardez, vous allez voir leur entrée. D'ailleurs, petite anecdote, c'est la première fois que je revois Ziwo depuis Zach en roue libre. Que j'ai fait avec lui en octobre 2020. On est un an, euh, un an et un mois plus tard. Bah ça va, hein, il a l'air de... est de bonne humeur, le frérot. En fait, pour ceux qui ne suivent pas CS, Navi, c'est ceux qui viennent de gagner le dernier gros titre, le dernier major. Et ils sont ultra favoris. Pendant que Vitality, eux, vont changer d'équipe. Il y aura toujours Ziwo dedans. Donc en gros, c'est une équipe qui sait qu'elle n'est plus ensemble dans deux mois contre une équipe qui vient de tout gagner. Ça va être dur pour Vitality. Mais vas-y, on hein, ne sait pas. Il hein, y a un monde où peut-être ils vont gagner. Hein. Mais moi, je suis chaud de faire un peu de bruit là. Hein. Allez hey gros, il y a grosse ambiance. On va pas leur laisser toute la place aux ukrainiens quand même. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Cache pas qu'être juste à côté d'un joueur qui vient de gagner un major, c'est impressionnant. Électronique. Comme ça. Pas mal. Petit plan de fanboy juste pour vous montrer Simple. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire de CS, peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Le meilleur joueur, voilà. Il passe à côté de moi en s'en battant les couilles de moi, il n'y a pas de souci, mais. <rire> moi je suis très content de les voir. <rire> Quel honneur <cute> Pour les Français, nous, c'est tout le monde est en feu. Il y a un clochard derrière. Ouh. Ouh. Là, là, on va dire ouais. Là, on va être content, mon gars. Je disais qu'il n'y allait avoir personne en fan Vita. Mais il y en a Les joueurs sont là-bas en train de faire une interview, juste avant leur match. Et regardez la scène. Ils vont jouer juste derrière. Ça c'est des ultras ça, jusqu'à Copenhague les frères C'est la folie mon gars Bon, bah maintenant it's time de retrouver nos places. On va, on, va, on va soutenir ce match fort And vitality are not a liability. They are ready to play in front of the crowd, and we are seeing that there is a bit of pressure alleviated. Considering this beginning with nevera specifically, where they were winning so damn much, and since they lost nevera Inferno has obviously taken a hit. They struggled. He is starting to off over Zaiwu. Ça commence les <laughs> frères. Allé butin! Mac 10 hits the dirt. No aggressi aggression from Navi. No forward posturing towards Banana. Just gonna lean back on the two CTs who are here. Still smoke still. Perfecto, of course, could definitely just turn back Vitality if they decide to commit, but they're already beyond that point. And Tomic, he's gonna turn this upside down. Perfecto ready for another piece. Le premier round... c'est noir, c'est noir, noir ou pas C'est très noir. L'ambiance est exceptionnelle les gars. Il y a des gamins, il y a des mecs qui viennent voir avec leurs darons et tout. Par exemple lui juste à côté, il est venu avec son papa, il parle trop bien anglais et tout. Les gens ils sont en feu. Moi qui ai plus habitué des stats de foot, je trouve ça grandiose, vraiment. L'alternative est will they continue Il y a Alternative is the double back. Still tons of time to do so. 20 seconds, simple still out of the equation, but is he even needed? Spit holding it all on. Now Saiwoo finally gonna start to execute. 15 seconds, shocks clears the close one, in yes! On fait une animation spéciale pour quand la bombe explose. Ça donne un coup de chaud. Vous allez voir. Et crois-moi que la chaleur, tu la sens mon gars. frags tap pit. And all he has to do is clutch this versus perfecto. Zaiwoo letting him move around. And perfecto hiding behind that box, not yet on bomb. Zaiwoo! Oh oh. Robotic aim from the Zaiwoo! deletes a man in pit and comes in bait with the clutch for vitality. Zaiwoo versus 3. <inaudible> C'est pour ça qu'on est venu. <laughs> Can look to keep the rifle prime? Oh. That's gonna keep Simple in the open. Simple decides to play into the little pit. He's gonna extinguish the fire. Who's he gonna prioritize? Oh, Simple! <laughs> Before I can <could> think. <laughs> just a headshot. Effect electronic, because it's only 9 HP. Oh, oh my God. No. Pas mal ton truc là. C'est oh, ouais. Halal Ah ouais. <rire> c'est Halal C'est T'as pensé quoi la première carte? Bonne tarte pour Vitality. <rire> Et en des termes un peu plus réels. Ah ils se font GPlay sur leur propre pic. Plus réel, c'est le terme qu'on ne peut pas dire sur YouTube ou sur Twitch. <rire> en des <rire> termes acceptables sur YouTube. Ah, ouais, c'est pas d'arté, hein. Ouais. <rire> Bonne tarte. 1-0 du coup les amis pour Navi En vrai pas non plus une énorme surprise C'est pas non plus une énorme surprise Mais c'est 7 euh, c'est sévère hein. On va tenter la zag zone pour la map 2 mais euh, Ça pourrait être plus court que prévu Les choke points, où est la aide Où sont les rotations intéressantes Comment ils ne fortifient les rampants Et si ils vont prendre un risque et qu'ils laissent dans l'ouverture Pourquoi ne pas tenter d'inforcer une autre partie de la map Il y a trop d'ouverture, c'est 2 Vanilla Here for Vitality That's not the way you want to it. 4-0 start. The not or... skipping a beat from Inferno. The, early... the last second looks away. More damage up into heaven. It falls on to Perfecto. They beat 1-2. And here comes Zywu. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. In fact, it's at this point he knows he has it. Lays down the lead for the first one, gets away, into the doors, escapes. Bit. He runs and he runs and he wins off the back of it. Masuda concedes and Navi finds their seven. Check out this that little tap goes straight, and that's the thing about Bit, man. Maybe Masuda can serve as distraction, but is gonna have to show us some incredible close range hopping There he goes, the first is down, the repeat isn't denied. It falls to Masuda. He's out into the open and both the Navi players try to hide. He's going to have to walk out and clear all of the rafters, but Simple walks around him, he's straight above, finds him, he kills him, Masuda, 5 HP, this is a battle of a single shot, whoever makes it, whoever connects and bit, well, no peak, Masuda sticks it all the way, okay, he'll take that, a moment of timing there where Simple could have cleared it, but I didn't know where Masuda was. Petite Ninja Diffuse. Discard quand même, mais bon, on l'apprécie. They're stuck inside the hut. ZywOo dropped. Here's Electronic, and they've got a man advantage over Shox. 20 seconds left. They just need to play the time. And Electronics tucked in. He looks away. He with a referee. Literally being taught how to play the round right there. Contréco, bon pitié. <laughs> Deuxième gr qui gagne, Deuxième contre Éco dans la foulée. Sans mauvais Zach le Chat Noir, je crois qu'il a bien fonctionné. Mais d'après mon analyse, il n'y a pas eu besoin que je sois Chat Noir pour... Euh, 15-5, euh, ça sent la fin quoi. Deux fois que je vais voir Haiti, deux défaites frère. rien. 50 secondes à prendre. Il fakes, il attend. Bon les amis, vous avez vu, Vita a perdu malheureusement. Mais bon Navi était trop fort donc euh, c'était marrant, mais regardez il y a qui juste là Les joueurs Vitality qui sont train d'interview Navi. Enfin, il y a les joueurs Navi mais il y a tous les joueurs vitality etc. Franchement, c'était une belle expérience. En faire une petite vidéo comme ça, je m'y attendais pas pour être honnête. Mais je trouve que ça rend quand même finalement bien. Donc euh, GG à Navi. GG à Vitality. Regardez, ils sont en train de passer les joueurs de chez Navi. Hop, petit flow. <rire> Et j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, les amis. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis au revoir, les gars.